Donc, moi ce que je propose, c'est de commencer à aller. <rire> c'est dur de choisir. On va commencer par aller à droite. Ouais, allez. C'est le siège de l'ONBS. Depuis quelques temps, il y a de drôles d'individus qui rôdent dans le coin. Je garde l'œil ouvert. On ne sait jamais. Est-ce que je peux rentrer au non oui. Bienvenue à l'ONBS, notre bâtiment est ouvert au public, je m'appelle Sylvie, je suis la guide officielle, je suis ravie de faire ta connaissance Ce balignon est mon ami, il est mignon non Nous émettons dans toute la région de Rode. j'espère que la visite te plaira Ouais, bah je vais hésiter vite fait, hein. On dirait mieux qu'ils a Plein de, de tableaux sur les murs. Moi oh, je regarde, on sait jamais s'il y donne quelque chose. Hein. Ici, il me semble pas, hein. je pense qu'il y a trois étages. Il me semble. Il se passe quelque chose. Là. Bonjour, bienvenue à l'ONBS. Je m'appelle Len, je suis le responsable ici. ravi de te rencontrer. Il y a 5 ans, quand il y a eu l'épisode des Pokémon Obscurs, des enfants ont formé un petit réseau. C'est devenu l'ONBS qui est dirigé par mon partenaire Net et moi-même. Nous sommes convaincus qu'informer les gens est un gage de paix et de justice. Tu voulais me demander quelque chose Je donne un message. Quoi Le groupe 11 se sert de nouveau de ce labo dans le désert Bien, tu dois montrer ce disque rum à net immédiatement. Il arrivera certainement à déchiffrer les informations qu'il contient. Elle chante. Ok, donc faut que je trouve net. Tu vois quoi il ressemble ah c'est fermé là-dedans. C'est louche. Ah merde, attends, qu'est-ce que vous voulez Moi j'ai perdu maman. Je peux m'aider à retrouver ma maman Oui. J'ai mis non alors je crois. Ouais merci, je vais revoir maman. tournage les infos mais oui, bon on sait on parle on parle de des voleurs et tout quoi j'imagine parfait votre travail ouais et moi aussi je suis une star c'est toi toi je suis une star filmé non allez on se casse Que je me prépare, ne t'approche pas. Tu veux, tu oh là là, la personne qu'elle a, elle m'empêche de prendre l'objet. Bon, oh, on viendra plus tard. Hein. Il y a un caméraman, il filme le seul ou quoi? Ah, passe quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je dois bientôt passer à l'antenne, mais Candice n'est pas encore revenu. Oh, maman. Quand ma chérie Maman ben Voilà. Te voilà ma puce. Je me suis fait un sang d'encre, Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Je suis désolée, maman. Je suis sortie de la pièce et j'ai pas retrouvé le chemin pour revenir. C'est ce garçon qui m'a ramené. Que c'est gentil. Merci infiniment. Je me rien en échange. Ah si, quand même. Un grelot Bon, ça va pas me servir à grand-chose, je pense, On hein. Bon, bah, tiens, je sais le Pokémon. Ait... Je sais pas si j'ai besoin, là, mais... Ah, si, j'avais fait euh, quelques combats, euh... Un épisode d'avant, donc, euh... ouais. Alors, ici. Je sais plus que ça serait fermé. Non, il fait pareil. Et toi, tu n'as pas le droit de te promener ici. C'est dangereux, il d'ici. ici. Mmh comble. on reviendra plus tard. Et là, là, je, je dirais qu'il y a une entrée, mais on peut voir. Ah bah, le voilà, Ah non, c'est pas lui, en fait. <rire> net m'a demandé de ne laisser... Entrez personne, il travaille. Ah, il est dedans en fait. Comment tu viens du laboratoire Pokémon Je ne peux pas te laisser entrer, je ne veux pas avoir ton nuit. Luc, on a de la visite Net, ce jeune homme dit qu'il vient de la part du laboratoire Pokémon. Oui, je l'attendais, fais-le entrer s'il te plaît. Ah bien sûr, tout de suite. Tu peux entrer, Net t'attend à l'intérieur. Comme quoi il nous entend parler hein, à travers la porte. Apparemment. je t'attendais. Tu es Eden, n'est-ce pas Moi, c'est net. »« Et je te présente Adi. »« Ah, oh, Adi, boule. <rire> »« Nous sommes amis et partenaires. »« Enchanté. »« Nous sommes au courant pour le professeur Cyrus. Je te tire mon chapeau. »« Allez, Adi. c'est pas le moment de discuter. Montre-moi ce dont le professeur Cyrus m'a parlé. »« Eden donne le disque Re revanette. Tiens, j'ai déjà déchiffré quelque chose de ce genre. » Bon, ça devrait prendre du temps pour accéder au contenu de ce disque Ça ne te dérange pas d'attendre un peu Et net, j'ai une idée Une de nos équipes rencontre Docking sur une des po Poképlaces dans le cadre d'un reportage sur les Pokémon sauvages Comme il a, peu, comme il a un peu de temps, pourquoi est-ce qu'il a pas à voir Docking aussi C'est une excellente idée, a tu t'intéresses Pokémon Sauvage Tu devrais aller voir alors. Bien, tu me donnes ton numéro de quad, je te contacte dès que je trouve quelque chose. Et elle donne son numéro de poids d'Annette. Merci, ah, si, je vais essayer de déchiffrer ça le plus vite possible. Au fait, elle dit Où est notre équipe de tournage mmh, Sur le Poképlace Rush, je crois. Ah, on va aller là. Allez, hey Den va sur la Poképlace et attends que je t'appelle. Qui sait, tu verras peut-être des Pokémon sauvages. Ah, Des Pokémon sauvages. Ouais, bah avant, on va aller au, au truc qui est là-bas, là. On n'a pas à faire, quoi. On va sortir. Vous avez vu le sol, hein, il brille. Hein. On voit même les reflets euh, dessus. Ah oh non, pas eux. Tu sais, je crois qu'on devrait partir euh, de cette ville. Tout le monde nous connaît. T'as raison, si on ne s'active pas un peu, le patron va venir nous chercher par la peau des fesses. Hé, bon ça, pas de risque, j'ai caché un épéditeur sur lui. Il suffit de regarder le radar pour savoir où il est. Comme ça, pas de surprise. T'es le meilleur, Gaffa. Tiens, on a reçu un mail. Il manquait plus que ça, c'est le patron. Hmm, Laisse-moi voir, revenez immédiatement tous les deux, il dit. Oh, c'est mauvais signe ça. Il a l'air furex, allez, on dégage. Pff, un radar, c'est bien, mais si le patron nous poursuit par mail maintenant, comment on fait pour se mettre dans des situations pareilles On va aller voir ici avant de voir la place des Pokémon sauvages. Tu mmh. veux faire un combat Bon. Mmh. un peu trop Il qu'il y a des vieux qui font un combat, non hein Ah Ça, ça m'intéresse. Ah je m'appelle Marcus, je m'échauffe là. Tu peux me laisser passer s'il te plaît Eh hey, mais c'est toi qui es sur ma route là. Ouais cool, hein. aller là. C'est quoi Là ce qu'elle bon, quand même... Il parle encore du cocoon. Je vais regarder un truc. Les Pokémon, ils en sont où Pokémon Obscure. Ah presque prêt, c'est bien ça. Pas lui par contre. Et les autres. Bonjour, bienvenue. Ah c'est pour faire des combats. Participer, les ouais. Ah, quoi que je sais pas. Non, un autre jour. <rire> voilà, merci. Bon, on sait qu'il y a un truc euh, pour faire des combats là. Je vais aller voir euh, sur la place des Pokémon sauvages. Je présente mon reportage spécial, nous vous transmettons des infos, des infos au moment où elles nous parviennent. Aujourd'hui, nous sommes avec Docking, celui qui a découvert les Poképlaces. On raconte que Docking est responsable de l'engouement une fleur florissante pour les Pokémon sauvages à Pyrite. Docking, c'est la, la Poképlace que vous avez découverte, n'est-ce pas Bonjour Docking Bonjour c'est docking. oui c'est tout, tout à fait. Je bug. Cela fait 15 longues années que je 20 en dormant un minimum à la recherche de cette Poképlace. 15 ans, vraiment? Oui, bon, les détails ne sont pas bien importants, n'est-ce pas Betty C'est Cathy. Très bien, je vais vous expliquer comment attirer les Pokémon sauvages sur une Poképlace. Bon ce serait bien si quelqu'un faisait une démonstration. Oui. Ah toi là-bas. Oui toi gamin, ce sera parfait. Viens par ici mon gars. Non je me casse dans J'arrive. Très bien mon petit ami. Je vais te montrer comment attirer un Pokémon sauvage sur une Poképlace. D'abord, Et surtout, tu as besoin des Poké Snacks. Tiens, en voici. Viens mon petit ami. Tu dois placer les Snack snacks sur la plateforme. À toi maintenant. Bien mon petit ami, tu dois. Oui, c'est oui, euh, c'est ce, qui... ce que tu viens de me dire. Si. Très bien mon gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Après avoir placé les Poké snacks, il peut partir. Au bout d'un moment, Pokémon Sauvage s'approchera. Patience plus tu disposes de Poké Snacks sur la plateforme, plus un Pokémon restera longtemps, ce qui est plus facile pour l'attraper. Voici un autre élément important l'écran Poké Place, mon invention. Je suis sûre que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est superbe. Incroyable, vous l'avez conçu vous-même Oui, bon, les détails ne sont pas bien importants, n'est-ce pas, avec Je m'appelle Cathy. Au fait, Docking, pouvez-vous nous dire ce qu'est un écran Poké Place Bien sûr, sans problème. Mon écran Poképlace est épatant. Grâce à lui, vous saurez ce qui se passe dans les différentes Poképlaces. Tiens mon petit ami, pour te remercier de m'avoir écouté patiemment, je te l'offre. Merci. Bon, tu es prêt Maintenant, lorsqu'un Pokémon sauvage apparaîtra sur une Poképlace, ton écran Poképlace te le signalera. J'ai découvert 3 Poképlaces en tout. Il y en a une autre à l'ouest d'ici. Cool Utilise ces Poképlaces pour attraper des Pokémon sauvages toi-même. Essaye mon gars. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Si je peux, non, je peux voir. Si comme ça. Bon bah partez maintenant. Je vais en mettre là. Bah, je sais pas ce que c'est, hein. c'était du fromage que j'ai... Euh... C'était peut-être écrit, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est des snacks, je sais pas. Ah, oh, c'est toi, tu es le garçon qui nous a aidé sur ce reportage. Merci beaucoup, mon gars. Ok, j'ai je suis surpris que tu sois venu si apparemment tu t'intéresses au Pokémon sauvage. C'est merveilleux, j'ai le sentiment que ma leçon a porté ses fruits. J'ai des renseignements qui devraient t'intéresser. Mais en retour, j'ai un service à te... te demander mon petit ami. C'est honnête, non Oui. Super, merci beaucoup. Tu vois, certains Pokémon ne viennent presque jamais au Place. Le Cracknois, l'Arakdo et l'Axoloto, j'ai le plus grand mal à les attraper plus trois-là. Si tu les attrapais, je serais heureux de te les échanger contre des Pokémon à moi, si bien. Alors, alors, je compte sur toi. Il faut que je te laisse maintenant. Oh là, j'ai failli oublier. J'ai promis de te donner des enseignements importants. Hein ah, on prend une PokéPlasse. Oui, merci. Allez, adios. En les Pokémon sauvages, ah bah, je passe quelque chose. J'allais dire, en attendant les Pokémon sauvages, on, a, on va faire des combats. D'après toi, que va faire le patron maintenant J'en ai marre de tout ça, mec. J'ai envie de me poser quelque part. Et arrête de te plaindre. Tu sais ce que le patron dit tout le temps Un jour, on sera à Team Disco et on aura tous les Pokémon du monde. Team Disco. Bien sûr, tu crois vraiment qu'on réalisera un truc comme ça oui. Ah, patron Oh, Piu, c'est qu'un gamin, tu m'as fait peur On t'approchant en toi. Sois pas si nerveux, j'ai mon radar, si le patron vient dans le pont, on le saura. Ah, oui, c'est vrai <rire> mmh, Le là. Le radar a un signal, c'est le patron du discours. Oh, il fait une windwalk, c'est Michael Jackson. Oh la touffe. Il est horriblement moche. Si vous êtes d'accord avec moi, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Il est moche. Oh oh oh. Salut les mecs. Vous avez ramassé des Pokémon comme je vous l'ai demandé hein Arrêtez la musique. Sniff. Oh, oh. Mais c'est l'odeur agréable des Pokémon. Oui, c'est bien ça un petit garçon ou, ou un dresseur ça te dirait de rejoindre ma bande c'est ça ouais non Ah, je savais que tu répondrais à ça je, je l'ai senti depuis le début tu vois tu, tu étais notre ennemi et moi les piquants je les arrache sur la tige ha, ha, ha. je vais te montrer ma puissance du risque D'être soufflé par ma classe. Mais tiens, bon. Musique. oula là, ça sent le combat là, les mecs. c'est sympa mais le bonhomme euh, il, il est moché Flammé. je sais pas si ça sera très bien parce que c'est un petit mode haut oh, parce qu'il est vert j'aurais peut-être dû tout mettre sur euh, le d'ailleurs. ouais j'aurais dû faire ça tout mettre sur le Je suis sûr qu'il a a une, une ouf, comment il est C'est un dresseur de ouf, avec sa grosse touffe. Mais comment il fait pour tenir debout avec ça, quoi Imaginez-vous avec ça sur la tête. Même les Jackson 5, ils n'étaient pas comme ça, hein. n'en avait pas autant. Rouge et blanc en plus. Et il manque le bleu, hein, puis ça aurait fait le drapeau euh, de la France. Le bleu sur la droite là, c'était bon. J'en suis encore sur euh, les études pas mes camions. et c'est quoi ce Vince euh, ainsi ah, si, y en a un moins c'est juste qu'il y en a plusieurs comme ça ok Qu'on a vu, on va aller le faire, mais je vais euh, entraîner un peu les Pokémon avant. Hum, mmh, pique des points de vie, wesh. Ouais. Tiens, on prend ça. Kevin euh, il a sorti sa euh, foutue de cheveux. Bon par contre euh, je vais être obligé de capturer parce que ça peut qu'il y un obscure. obscur. Alors. je vais quoi en morsure. J'ai pas que ce soit trop puissant. Ouais bon. Et lui il hurle même. quand même 10 niveaux de plus que lui et tout donc euh, voilà ben... 10 niveaux et demi ouais c'est bon j'aurais préféré qu'il soit dans le rouge quand même. comment ça ça échoue dans le monde t'as juste à éler compliqué quand même euh, bon euh okay, Je vais le mettre KO donc ça ne va mettre rien, hein. Faut que je l'attrape Croisons les doigts Les deux doigts hein. Croisons les doigts les mecs C'est bon Ouf Oula. Tu m'as fait perdre du rythme je... Je peux pas, non, j'y arrive pas. Il a réussi à se reluer avec sa touffe. Oh toi, toi, toi, tu m'énerves tellement que je vois tout en rouge. Et ne crois pas que c'est fini. Attends, tu verras un jour avec mes super pattes d'os, je te battrai à plat de couture. Allez, courage, fille, mon. Eh hey, trop débile. Ah il y a quelque chose là-bas. Alors mais ça va. Pourrait... Je vais mettre tout ce qui me reste de ça. Ah c'est le radar. Ah comme ça je le saurais celui si dans le coin et tout. C'était aux deux autres là, mais ils l'ont perdu. Qu'est-ce que c'est et des... Je n'ai pas encore terminé l'analyse du disque-run, mais j'ai quand même découvert quelque chose d'intéressant. Viens ici s'il te plaît, j'aimerais t'en parler. Faut que je retourne à Piri voir net alors. on va y aller. Ah mais s'il y a un Pokémon sauvage qui arrive euh, entre temps, euh, je suis mal. Il va fuir. D'abord que je fasse la route. Euh, C'était là. Puis... Ah, bah, vous savez quoi, on va aller voir... Euh, on va aller voir net dans le prochain épisode. Au moment, je cherche des gens pour faire des combats. Moi, il veut bien en faire un C'est yeah. bien cool. Là, ouais, mes Pokémon, ils sont presque prêts à être euh, purifiés. J'en ai moins 3 là. Bientôt bientôt prêt. Donc, euh, faire 2-3 euh, combats là. Flamèche sur, sur Tarsal. Allez hop, d'un tour. Ouais. Hein Pourquoi il a pas mis le feu là? Oh. Ça va voir, voir Qu'est-ce qui s'est passé Tiens, euh, je suis pas sûr puisque ça enfin, met sur lui. Les... Parce que les gens ils aiment pas le feu. Hein. Qu'est-ce que Donc, voilà, bah je vais plutôt mettre... Euh, oh, je, sais pas, là, je vais mettre poursuite. J'ai du euh, mal à prendre une décision. Hein. Ah, c'est tout on oh, fait, pas grand chose ça. Ça nous fait au moins 2-3 rounds là encore. je vais mettre euh, le pokémon mod que mais... non pas ça pokémon voilà il en sent plutôt les hauts ça va mais... enfin, en plus comme ça il perd des trucs là. ça c'est bien Bah, je vois une poursuite et là. Ah il n'a même pas d'attaque haut oh. oh Bah ouais ça va. Bah tant pis, hein. je crois que ça va pas même Oui, vu qu'il est encore euh, obscur et tout, ça va être compliqué quoi dans la euh, attaque oh Voilà, c'est bon. Là voilà, ce poisson, je le garde dans l'équipe. dans les petites places là moi j'attends que ça sonne et après j'irai après dans le prochain épisode on ira voir net et aussi on ira faire le tournoi enfin après à moins qu'il se passe quelque chose qui, qui m'en empêche hein, mais on verra bien moi dans ma tête j'ai prévu ça comme ça en tout cas. Ouais, niveau 1, c'est bien. ça pour mettre une pointe au mètre bon on n'y touche pas hein, il brûle tout seul alors je vais faire lui oh mais c'est pas vrai le temps il fait pareil Ah Oui. Alors, numéro 28 là. Cool. Le fameux taux de Et où faire que le flamé chaval mettre au d'un coup. Hein. Moi j'ai envie de passer au dresseur suivant. Oh non Il y a temps plein de de vie. Bon mec t'a mis tu t'attaques cette fois. Hein. Faut pas faire par la confusion. Vas-y, France. Ah. Oh il se il fonce pas, il se tape dessus. Bon, ça c'est fait. Mmh. Ouais, voilà, ça se fait. au bout le fric Ah, mmh. un peu pas vraiment que c'est pas en faisant des combats que <rire> ça va 8 pieds faudrait que je marche en fait. une pause à pied un hein, peu faire ça après là. après ce combat là on arrête le combat hein. alors et faire ça c'est pas cool. mystère je vais y mettre un bon coup de flamme je dans les feuilles là ah j'ai mis fin rapide hein. c'était encore plus rapide que la demoiselle il a tombé par terre voilà là c'est comme si s'est pris un poignard dans le corps bon petite promenade notre santé tiens je vais soigner mes pokémon en attendant là, ils sont un peu blessés Ah mince, <rire> j'aurais peut-être pas dû finalement. Oui, ça fait mal. Une bande de types compris celui, la réceptionniste, en otage. Oh là là. Ah oui, bon bah, ça, je reviendrai plus tard. Je suis désolé, il hein. faut que ça foute. Ouais. Ah, en v'là. Ah non, ça, c'est pour purifier le confonds. On va y aller la voir. Ah, donc euh, là on a des choses, euh, on, a, on a de la matière pour le prochain épisode apparemment les gars. Enfin, il va encore falloir s'occuper des méchants. En fait je sais pas s'ils préviennent euh, pour les Pokémon de sauvages là, parce que j'ai rien eu moi. Mais... Normalement ils doivent prévenir. Cool, ils sont tous purifiés, c'est bien ça. Je regarde un peu les mecs. Ah Je suis allé trop vite. Là, je vais purifier les Pokémon. Et je vais mettre euh, là où on était. Je vais peut-être aller voir les Poképlaces avant. Et après on va en rester là pour aujourd'hui. Il je a un autre Pokémon là. Ah, il commence par lui. Et puis je le garde dans l'équipe. Il faut un hein. Pokémon aquatique, mais quoi. Je m'en rappelle pas du tout en quoi il est voulu. génération pas code sur moi. Bah déposé dans le pc et j'avais vais pokémon pour aller soigner les pokémon Parce que je savais qu'il y avait des trucs pour soigner pokémon où j'allais mais j'ai filmé tout ce qui se passait des choses donc... ouais. Après, j'ai le choix de soit commencer euh, le prochain épisode par le, le, le tournoi Pokémon, soit tu des méchants directement. On verra. On verra la décision d'Eden. Alors, on vais déposer du monde on oh, la de Pokémon. Ah, oh, on faire déposer là. J'ai pas les bons réflexes. Voilà. Déposer. Ah non, non, c'est pas lui qui je vais le déposer, c'est lui. Retirer. Okay. Mais non, mais pas résumé. Retirer, je parce que ça me paraît bizarre pourquoi ça sonne pas là seulement suis fait avoir ils ont tout mangé je parie c'est où hein, le premier où j'ai fait là c'était là le premier ah non il y a pas de personne qui vient en fait hein. Montrer très moi les Pokémon là où ils ont peur ouais, parce que si je m'occupe des méchants et puis qu'ils arrivent à ce moment là euh, bah c'est mort quoi. Parce que le temps de faire demi-tour. On verra. Donc on sauvegarde et je propose qu'on commence par là, le euh, prochain épisode.